Coucou mes petits ticons, j'espère que vous allez bien mes bébés, comment est-ce que ça va déjà pour commencer mes meilleurs vœux, bonne année, bonne santé, beaucoup d'argent, d'amour, de, de bonheur, de santé comme j'ai dit pour vous, vos proches, etc. Je ne souhaitez pas le mal à vos ennemis, mes petits ticons, nous sommes pour une nouvelle vidéo, vidéo, je n'ai pas trop envie de faire, si allez ça va être drôle, j'ai envie de la faire parce que ça va être drôle, mais mes petits ticons, c'est 30 faits sur moi. Alors, vidéo tada. Vous allez me foutre de moi. Je vais vous balancer dessus sur moi. Franchement, si tu as envie de te foutre de la gueule, si tu es prêt, si tu vas avoir sur moi, reste pour la suite de la vidéo, mes petits chickens. Ouais, ouais, je me j'ai pris une petite feuille. Et on va commencer sans plus tarder. Première chose, je m'appelle Friedjan J'ai deux prénoms et deux noms de famille. Maintenant, est-ce que je vais vous dire mes deux prénoms et mes deux noms de famille <rire> Je crois qu'un nom. <rire> Je ne suis pas née en Belgique, voilà. Parce que des fois, on me pose toute la question, « Ah, tu née en Belgique ?» Non, je suis au Cameroun, une petite Comme passe partout. Je suis claustrophobe, voilà. Ouais, franchement, je suis... Non, ouais. Euh, non, no, ouais, je suis mais claustrophobe. Mon animal préféré est le cheval. Pourtant, je n'en ai jamais fait. J'ai toujours voulu en faire. J'ai fait deux fois mon piercing à la langue. Voilà, donc je fais une vidéo là-dessus. Je moins ouais, bah, va voir la vidéo, je te la mets là, là où on barre d'infos. »« J'ai vécu 4 mois, donc oh, déjà en dehors de ma famille et avec une personne à mobilité réduite. » Voilà, donc euh, je m'occupais d'elle, euh, etc. pendant 4 mois. Oui, je sais, je suis quelqu'un de bien. « Je me suis déjà inscrite pour des castings. » Ouais, voilà, mannequinat, télé-réalité, parce que je suis voilà, « Jugez-moi. » Je me suis, voilà, j'ai déjà fait. En fait, il me tapait un trip avec une pote, de me you know. On s'était inscrits à Secret Story, les anges et tout. Enfin, c'était trop drôle. On n'a jamais été contactés, hein, mais bon, ça m'a grave. J'ai jamais eu de relation sérieuse. Voilà, ça veut pas dire que j'ai que des relations d'un soin, parce que je suis. Voilà, mais j'ai jamais eu de relation sérieuse. Je suis baptisée dans un cercle, mes petites icônes. J'ai fait mon baptême. Voilà, je dirais pas le cercle. Je crois pas que je ne puisse pas, mais enfin, s'en fout. De toute façon, on ne savait pas. Mais ça loue, voilà. Ah oui, donc j'ai déjà suivi un mec et je me suis perdue, alors c'était en secondaire avec ma meilleure amie, on était grosse folle, on l'a suivi, on s'est perdu on a galéré à rentrer à la dade et en plus il s'est rendu compte qu'on le suivait, super, j'ai doublé pour la première fois de ma vie l'année passée, donc ma première à université, oh, chagrin d'amour, tada, j'ai créé des faux comptes. Des faux comptes pour balancer des dossiers sur les gens en secondaire. Oui, you know, avec ma meilleure amie. Je sais, je sais, c'est ta dame. Mais you know, on était déjà dans les gossip, team rago. Mais ouais, ouais, on avait créé un faux compte et on balançait les dossiers sur les gens. En soi, on n'avait pas full balancé, mais voilà. quoi. Et en même temps, j'avais utilisé ce qu'on pourrait Je me suis déjà battue en primaire et on m'a arraché une tresse. Voilà, du coup, j'avais un beau trou au milieu de la tête. C'était pimpin J'ai déjà été exclue de ma classe et exclue de passer mes examens dans cette classe. J'étais en quatrième primaire, je foutais la merde d'Awa, c'était la bel en classe. On avait foutu la merde avec une de mes big potes de l'époque et euh, on s'est fait exclure de la classe. On ne pouvait pas passer, repasser nos examens dans cette classe. Euh, laisse tomber, je me suis fait défoncer chez moi. J'ai déjà... Ce n'était pas du vol. J'ai déjà, en fait, échangé de vêtements une fois dans un magasin, je me suis choper. Je vous explique, j'avais acheté un haut. Vous vous rappelez à l'époque, les hauts euh, USA là, avec les traits comme ça Je vais essayer de vous choper une photo et de vous la poster. Ah ben, je l'avais utilisé et c'était déjà dégradé. Je me suis dit, ah mais ben, je me rappelle d'où j'ai acheté. J'ai été au magasin, j'ai un paquet, j'ai repris le même haut comme une conne. Donc, je porte le haut. Je vais au magasin, je reprends le même haut, je vais dans la cabine, j'ai changé oh et je l'ai remis. Sauf que le mec m'a chopé. Maman, je m'appelais la j'ai jamais dit que j'avais pris. J'étais là, non, non, je vous jure, c'est oh, Non, mes parents s'en vont. Ça c'est sale, sale. Enfin, je sais pas. J'ai déjà été tchatcher un mec pour une enfin, une connaissance. Au final, je me suis retrouvée à moi chatché avec le mec. Pour moi, c'est pas bien les petits chicken. Je suis pas du tout une meuf. Qui fait des coups de pute, mais c'était pas ma pote. Donc voilà, c'était une connaissance, une camarade. You know. <rire> ah ouais, c'est les autres. Je rentrais de soirée rien de petit peu méché. Et je me suis démaquillée avec du produit pour meubles. Donc voilà, je crois que c'était du euh, démaquillant. C'est bah, pour visage. J'ai pris et c'était nettoie tout surface. Voilà, heureusement que j'ai pas eu de réaction allergique. <rire> un bon ben Ah oui, mais ça, c'est ouais, le petit côté diable, Ça, c'est rien. Je me servais d'une fille en primaire pour aller m'acheter des bonbons parce qu'on ne pouvait pas sortir de l'école. Et je l'envoyais, elle, parce que j'étais une petite diabète, je disais, tu sors, tu vas m'acheter des petits, des bonbons. Elle sortait, des chics plutôt, chics et bonbons parce que moi, je suis team sucrerie, you know, elle sortait, elle allait m'acheter. Une petite connasse, Fritja, j'ai fait de l'athlétisme, voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Attends, de vous à moi, euh, quel Renoir n'a jamais fait d'athlétisme Surtout les Renois camerounais. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous êtes Renoir camerounais, si vos parents n'ont jamais voulu que vous soyez athlète. Non, mais c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Ah ouais, bon, ça, ça, je fais du B et je suis plate comme un plat fruité, voilà. Donc, pas de ça, il y en a un c. J'ai découvert que cette année, qu'il y avait un drive pour un McDonald's. oui. Oups, je pensais que c'était qu'aux States, hein, ou en France, etc., mais voilà. tu mm. m'inculte. Voilà, je suis allergique aux pesticides. Pourtant, il y a bien quelques personnes dans ma vie qui mériteraient d'être pesticidées. Hein. Voilà, clairement, euh, maintenant, je suis allergique aux pesticides, donc euh, je peux pas manger des pommes, certains fruits, les pêches et tout. Avec réaction allergique, euh, ben, j'ai 19 ans, voilà, voilà. j'ai 19 ans, c'est très bien, très bonne information, j'ai une petite soeur de 17 ans, un grand frère de 22 ans et un petit frère de 14 ans. Ah ouais, j'ai plein de tics, j'ai ce tic, je fais tout le temps comme ça et je somme, tout le temps et je fais tout le temps comme ça avec mes doigts, voilà, c'est un truc de malade, ça me, ça me gâche la vie. Je dis tout le temps stou. Stou, stou, euh, stété. Du coup, tu euh, sais, quand t'as plein de gens qui disent, on a un point Bitch, please. <rire> J'adore. Rôter. Péter. Chiquer. <rire> voilà. Oh, un petit chicken. Je vous ai raconté donc 30 faits sur moi. Ah, je pensais qu'ils étaient plus trash, mais ça va encore, je bien ça va. Dites-moi en commentaire un petit peu euh, les faits euh, que vous avez en commun avec moi ou pas. Euh, mes petites, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, la